Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les blattes. Haha, ça change des frelons. Donc vous voyez, je suis dans une maison de village où euh, bah, il y a des blattes, surtout en rez-de-chaussée. Donc je vais vous montrer ça. Euh, je vais vous dire à peu près ce que je vais faire comme traitement. Il faut savoir que les blattes, c'est quand même assez dur à, à éliminer. Il faut souvent plusieurs passages parce qu'il n'y euh, a aucun insecticide qui tue les œufs de blattes. Donc tant qu'il y a des œufs cachés quelque part, mais il y a des grandes chances que ça revienne donc il ne faut pas lâcher l'affaire Du moment on commence un traitement, il ne faut pas lâcher donc vous voyez ici on est dans une maison de village sur deux niveaux bon ben c'est plus habité hein. donc c'est quand même un avantage et on va rechercher s'il y a des blattes donc par exemple ce placard je le trouve un peu suspect est-ce qu'il y a des blattes cachées souvent il se cache au niveau des charnières d'éléphantes, parce parce qu'ils cherchent le sombre on va essayer d'ouvrir la porte hein. On en voit une là, une drôle de couvert. Ah oui, ça court. Et la charnière. C'est quand même pas mal, vous en avez là aussi. On va ouvrir la deuxième porte. Et ça court hein. bon sur, sur des blattes marron sur du marron ça se voit pas trop hein. donc comme je vous ai dit tout à l'heure c'est des blattes germaniques c'est les blattes les plus courantes qu'on a en France on peut trouver aussi en France de la blatte américaine mais c'est quand même plutôt rare c'est des grosses blattes à peu près de cette taille mais souvent ça on les trouve dans les chaufferies euh, dans les bâtiments HLM vous savez les bâtiments avec 10 étages ils ont des grosses chaufferies souvent on trouve ça là et après, on a une autre sorte de, de blatte aussi, qui est la blatte orientale, qui est une blatte aussi de cette taille, toute noire, qui vit dans les égouts et de temps en temps ressort par les siphons, surtout dans les restaurants ou boulangeries, et, euh, et niche dans les maisons. Alors, c'est des blattes, des blattes orientales, c'est des blattes qui n'ont pas tendance à monter sur les murs. Allez, on va ouvrir une autre porte. Allez, ça court hein. bon, on a fait les toilettes hein. donc on n'a pas vu la cuisine je sais pas s'il y en a aussi bon, vous voyez c'est un peu c'est un peu le boxon hein. donc tous ces meubles en bois là c'est des cachettes hein. si on regarde au fond on va peut-être pas voir mais ah, je sais pas si vous voyez tous ces petits tous ces petits points marrons là. Tout ça c'est des excréments. Hein des excréments de blatte. Hein Donc vous voyez, tout, on n'en voit pas trop, c'est dans le noir de la caméra, mais dessous c'est rempli, rempli, rempli. Tout ce qui est bois, ils adorent ça. Sous l'évier, ça doit être la même chose. Si on ouvre les placards, vous voyez, ça sort, ça sort, ça sort. Donc il faut savoir qu'une blatte germanique a besoin de chaleur et d'humidité. Donc c'est pour ça que souvent on retrouve ces, euh, les nids de blatte dans la cuisine, salle de bain et toilette. Et ils sont vraiment attirés sur euh, tout ce qui est électroménager, frigo, four. Euh, voilà, parce que dans le frigo et le four il y a de l'humidité, il y a de la chaleur et c'est des endroits qu'ils aiment bien se cacher. Donc ici, euh, l'électroménager n'y est plus, donc c'est un gros avantage. Je pense que ben, les anciens locataires ont dû partir avec, donc ils ont dû partir avec pas mal de nids chez eux. J'espère qu'ils ont tout jeté. On va faire une petite pause pour la question de Dédé Quel est votre film préféré Allez, maintenant je vais me préparer. Euh, je vais traiter ça. Donc, euh, comme je vous ai dit, il y a un minimum de deux passages pour des blattes. Donc là, je vais faire une grosse pulvérisation euh, partout dans la maison. Je vais insister surtout sur le rez-de-chaussée. Et après, je reviendrai deux semaines ou voire trois semaines après, mettre, euh, voir euh, l'évolution, s'il y a encore des plates ou pas, et voir si on peut mettre du gel. Voilà, le gel, c'est un produit qui dure assez longtemps, qui dure deux mois, donc ça permet s'il y a des œufs qui éclosent entre temps, et bien, il y a toujours du poison. Et pour le client, c'est quand même. Mieux. Parce que la pulvérisation, c'est un traitement choc, c'est pour éliminer rapidement un maximum de plates, mais après, le traitement de fond se fait avec le gel. Donc je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc on a le pulvée, le masque pour respirer, euh, ne pas respirer le produit, les gants de protection et ici vous avez plusieurs euh, produits à utiliser. Euh, voilà, je, pense que je vais partir sur, euh, sur du, du permax. Bon, le produit est chargé, on va mélanger un peu la potion magique et on va gonfler les barres. Allez, c'est parti pour le combat Petite surprise, vous voyez le carton? Regardez ça, regardez Regardez ça. toutes ces blattes. Ça court de partout, ça court de partout. Regardez ça. Ça court de partout. Je vous dis là-dedans, il y en a des milliers. Regardez ça, il y en a partout, partout, ça court partout. Un truc de malade. Et dire qu'il y a des gens qui vivaient, qui vivaient là avec les blottes. Heureusement que pour le propriétaire, ils sont partis. Hein. là c'est terminé le traitement c'est le chaos il y a des milliers de blattes partout donc euh, j'espère que cette intervention sur les blattes vous a plu donc je vous dis à très bientôt les délais.